Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres Disent. c'est moi Zéna et voici les prévisions du lion pour le mois d'avril 2020. Voici les emplacements des planètes durant le mois d'avril. Les premiers dix jours du mois et après que Mars entre dans euh, votre septième maison, pour euh, se joindre à Saturne dans cette maison, pour être conjoint à Saturne dans cette même maison, surtout durant les premiers dix jours. vous chers lions vous serez incités par Mars et aussi par Saturne à réévaluer vos relations qui pourraient être personnelles ou professionnelles et peut-être aussi réévaluer les contrats que vous auriez signé dernièrement. Les deux planètes Mars et Saturne ensemble dans cette maison de relations va vous mettre dans des confrontations qui pourraient vous éloigner du partenaire ou d'une ou des personnes proches. Vous pourriez vous éloigner d'une euh, de vos relations soit volontairement, ou bien euh, euh, être forcé de vous éloigner d'une de ces relations proches. Avec la pleine lune dans votre troisième maison, opposant le soleil dans votre neuvième maison, vous serez en mesure de mettre fin à certains aspects dans votre vie que vous auriez finalisés ou bien qui ne vous servent plus. Vous serez en mesure de décider ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Si vous étiez en train d'exécuter un projet ou finaliser des études avec la pleine lune qui va avoir lieu le 7 avril pour le Québec et le 8 avril pour l'Europe dans la balance, donc avec cette pleine lune, si vous étiez en train d'exécuter un projet ou finaliser des études, vous pourriez commencer à voir les résultats de vos efforts. Mais je répète, Durant les premiers jours, les premiers onze jours spécifiquement, et et aussi longtemps que Mercure est toujours en exil dans les poissons conjoints à Neptune, vous devriez être très prudent à propos de vos réactions, de ce que vous dites. Tournez votre langue dans votre bouche plusieurs fois avant de vous prononcer. « Mer, pardon, Mercure est en exil. » Il n'est pas confortable et c'est lui qui nous aide à organiser nos pensées et structurer nos communications. Et si son énergie n'était pas en pleine puissance comme ici dans les poissons, cela pourrait affecter notre esprit, nos communications et même notre intellect et l'organisation et la structuration de nos pensées et nos communications. Pardon. Le 11 avril, Mercure quitte les poissons pour entrer dans votre neuvième maison. Pardon. Donc, Mercure entre dans le bélier, votre neuvième maison, le 11 avril. Et votre intellect sera aiguisé, très vif et exécutif. Donc, vous serez en mesure d'établir les plans et les stratégies en utilisant les leçons que vous aviez apprises durant les deux, derniers, euh, les deux dernières années. Vos pensées seront bien structurées et vos communications aussi. Durant ce passage de Mercure dans cette neuvième maison, dans le Bélier,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 par vous inscrire dans des formations et études simplement linguistiques. Donc, vous pouvez vous le faire si vous étiez confiné chez vous. Il y a beaucoup euh, des formations en ligne, de la musique, euh, de, de, vous pouvez apprendre les langages et tout. Et vous pouvez le faire en ligne. Donc, pourquoi pas profiter de ce, ce temps de confinement pour apprendre quelque chose de nouvel. La nouvelle lune qui va avoir lieu le 22 avril dans le taureau, dans votre dixième maison, celle qui correspond à votre profession et votre image que publique. Cette nouvelle lune sera conjointe à Uranus dans cette même maison. Donc cette nouvelle lune pourrait vous faire recevoir les résultats de vos efforts que vous aviez mis durant les dernières années et ces résultats ou nouvelles vous seront transmises d'une manière soudaine et, et, et inattendue. Donc vous pourriez recevoir des communications ou des nouvelles concernant des efforts que vous avez mis durant les dernières années et euh, d'une manière soudaine, vous pouvez recevoir euh, quelques nouvelles ou quelques communications les concernant, même peut-être des résultats aussi, avec la nouvelle lune qui sera conjointe à Uranus, qui porte une énergie inattendue, imprévue. Le 27 avril, Mercure joindra Uranus dans votre dixième maison, dans le taureau, et à partir de là, vous pourriez voir des vieilles relations réapparaître dans votre vie d'une manière inattendue aussi. Et vous-même, vous serez surpris que le hasard vous mettez en communication avec ces personnes. À partir de là aussi, vous pourriez voir des nouveaux débuts dans votre vie. Donc, vous finirez le mois avec beauté. Vous finirez le mois d'avril en beauté, bien que vous le commencez avec beaucoup de difficultés, de nervosité et peut-être quelques anxiétés. Le plus important, que vous passiez les premiers 15 jours maximum avec beaucoup de prudence, de patience et de sang-froid. Articulez vos propos, soignez-les et choisissez vos batailles s'il vous plaît. Surtout durant le transit de Mercure dans les poissons jusqu'au 11 avril. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers lions. Je vous demande de prendre soin de vous et de vos bien-aimés. Euh, je vous remercie d'avoir consulté cette vidéo. Aimez, commentez et, et partagez, s'il vous plaît. Euh, je vous remercie à l'avance. Je vous embrasse tous. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.